Hey, as-tu déjà rejoint le transport à Côte ou ce n'est toujours pas mon problème? Si tu arrives sur cette chaîne pour ta première fois, commence par t'abonner parce qu'ici nous parlons de vraies opportunités. Tu vois ce système de transport? C'est le meilleur système de transport au monde. Il est le meilleur en termes d'efficacité, de capacité, de coût, de mise en œuvre, de pollution de l'environnement. Ce système de transport, Yuskal Transport, ou encore Transport à Côte, a aujourd'hui deux centres d'Est dans le monde. Un premier centre en Biélorussie, à Marina Gorka, et un deuxième centre aux Émirats Arabes Unis. Il est écologique. Ce système de transport est écologique, économique, et s'adapte facilement dans n'importe quel environnement. Dans cette technologie, il y a plus de 15 modèles de véhicules pour le transport des passagers et aussi pour le transport des marchandises. Sur cette image, c'est un uniflash et aller jusqu'à 500 km par heure, passer même sans faire bouger les feuilles d'un arbre, c'est magnifique. Comme je disais, il peut être construit sur toutes les zones climatiques de la planète, qui ne voudrait pas d'un système de transport pareil, qui peut permettre d'économiser jusqu'à 10 fois moins d'argent pour le construire que pour construire tous les autres systèmes de transport conventionnels Alors, qu'est-ce que tu attends Une fois de plus, je reviens te parler de ce transport parce que tu as encore la possibilité de devenir copropriétaire de cette technologie. Nous créons l'un des plus grands business de toute l'histoire de la civilisation à l'identique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. Alors qu'est-ce que tu attends? Rejoins Skywalk Community aujourd'hui et ensemble, construisons le transport du futur, évalué à plus de 400 milliards de dollars.